Paris 1940. Les Juifs ne sont pas en sécurité à Paris. Pierre Guillot, chef d'orchestre limousin, embauche son ami pianiste juif, Joseph Gainsbourg, et lui procure un logement, 13 rue des Combes à Limoges. Le fils de Joseph, le petit Lucien, qui deviendra Serge Gainsbourg, vivra là avec ses sœurs jusqu'à la libération. C'est dans cet immeuble où vécut Serge Gainsbourg qu'a été conçu Limousique et qu'a été tournée cette toute première vidéo.